Ça fait flipper le vent qui grince. on dirait qu'on est en automne avec toutes les feuilles qui volent autour de moi. Du coup, euh, ouais, hier soir je parlais sur Instagram, j'aime bien raconter ma live sur Instagram, et je disais que les vlogs ça montait, en tout cas que la chaîne YouTube ça me manquait, et que ce que je préférais monter euh, quand je faisais des vidéos c'était des vlogs, et du coup... Et je me suis dit, bah comme aujourd'hui j'avais envie de venir faire des captations sonores en forêt, je me suis dit, bah, je vais prendre la caméra, je vais filmer, puis on verra bien si je fais du montage ou pas. Si vous voyez ces images, c'est que je me suis décidée. Et, euh, et que du coup je me relance un petit peu euh, dans les vlogs, euh, les vlogs créatifs, un petit peu comme un, un journal de création. Et euh, l'idée c'est d'ouvrir grand ses oreilles pour essayer d'identifier les sons que je peux trouver intéressants et qui vont me servir soit à faire des ambiances planantes, soit à faire euh, des percus, soit à faire des basses, si possible des mélodies. Donc là déjà autour de moi il y a plein d'éléments sonores parce qu'il euh, y a du bois sur, le... <rire> sur lequel taper, sur il y a des feuilles qui volent, il y a du vent il y a les, les arbres qui grincent, peut-être vous entendez et tout ça, bah, ça fait de la matière qu'après moi je peux soit utiliser brut soit retraiter et tout euh... donc je sais pas encore si je vais vous montrer comment je vais composer parce que c'est des processus en général où même moi je sais pas où je vais je vais comme ça et puis on verra bien voilà, Inch'Allah ça va marcher <rire> c'est parti pour l'aventure Dora l'exploratrice, je m'en vais capter du son. Vous faites quel son Vous êtes un peu silencieux, hein je vous entends pas beaucoup dans les commentaires. J'avais repéré un arbre qui faisait tarot de bruit, il grinçait de malade, il est où de bruit. Je peux rien en faire. La S.M.R. de la forêt. J'aime pas. Je suis quand même le genre de meuf qui vient en forêt en collant. Vis ma vie de boulet. J'ai mangé dans une énorme flaque de gadou. J'ai pourri mes pompes. Ah Mais en plus, les collants, ils sont neufs. C'est la première fois que je les mets. Et est-ce que, franchement, est-ce qu'on partage ce désespoir, le prix du collant, le ratio tant que tu le portes versus le prix que tu le payes Mais c'est tellement... Et je vais me regasser les gueules. C'est tellement abusé. C'est tellement abusé. Je suis Diana Jones. Ma casse-cossée. J'ai tellement envie de faire une partie de mi Je veux venir avec mes amis qui sont grands, qui mesurent de 2 mètres. Et je veux faire un mi avec eux. Ah, oh, je me suis fait mal. Ah, oh, la branchasse dans la cuisse. Et là, je suis en train de me dire... Je sais pas où je suis. C'est où la route Uh, wow. <rire> Les gars, j'ai un mantra dans la vie. Si vous êtes perdu, kiffez le moment présent Bon, je crois que j'ai eu suffisamment de galères et je crois que j'ai suffisamment de matière, donc euh, on va rentrer. Je vais voir ce que j'ai dans, dans la boîte, ce que j'ai enregistré pendant son cool et on va essayer de faire un, un peu de créa avec ça. J'étais perdue et j'ai retrouvé mon chemin. Et vous savez comment Comme quoi, le son c'est hyper important. J'ai reconnu le son de l'arbre qui grince, que je vous montrais, que je, vous, je vous ai écouté tout à l'heure. Et euh, ce son m'a guidée. Et grâce à ce son, j'ai retrouvé mon chemin. Et ça, je crois que c'est la magie de la nature. Pourtant, j'ai jamais été scooter. Mais je suis pas bien maison qu'est ce que ça fait du bien bon j'ai triché un petit peu je vous avoue on n'est plus le même jour que le jour où j'étais en forêt j'ai un peu laissé passer quelques jours pour cause de flemme non j'avais d'autres choses à faire mais euh, du coup euh, j'ai fait la créa sonore, juste euh, je me suis pas filmée parce que je sais pas encore bien comment euh, rendre ça intéressant le fait de me voir sur un ordi euh, parce que je le fais pas forcément avec des machines tout le temps de ouf, des fois ça m'arrive de sortir des instruments, euh, des contrôleurs MIDI ou des trucs comme ça mais là j'ai vraiment travaillé juste sur l'ordi avec un logiciel de montage de son donc euh, un dos et un clavier je sais pas c'est pas forcément type petit peu top donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma compo sur Soundcloud et je vais vous mettre le lien dans la barre de description si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter, mettre des petits likes et si vous êtes content quand ce soit retrouvé vous pouvez le dire dans les commentaires parce que moi je suis très contente de vous avoir retrouvé et je ne sais pas pourquoi je parle avec cet accent parce que je le fais très très mal et cet accent est d'un pays indéfinissable mais voilà, je ne sais pas quand parce que moi et la régularité sur Youtube ça devrait faire partie de mes de résolu résolutions, mes dread résolutions de 2020. On verra. Je vous fais des bisous en tout cas.